Salut les petits Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Alors aujourd'hui, un petit nid de frelons asiatiques en plein centre-ville de Toulouse. On est à 4 km de la place Capitole à peu près. Vous voyez les immeubles à côté. Donc on est dans une maison où il y a un nid de frelons asiatique dans le garage. Je vais vous montrer. Donc on rentre dans le garage. Il est tout en haut. Juste là, il est tout petit. Là, on ne le voit pas. Donc je vais m'habiller, monter sur l'échelle. Et allez traiter ça. C'est parti Soutenez la vidéo avec un petit pouce bleu. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire. Allez, allez c'est parti. On attaque sonnier de frelons. Donc là, il va être un peu haut pour filmer de, de près. Donc euh, on va essayer de faire au mieux. On monte au bout de l'échelle. à tomber Un équilibre. Donc voilà, le petit nid n'était pas trop gros, ouais. Hein. Petit nid primaire. Je vais te un peu. Donc, maintenant. Pour laisser agir et voilà. Bon, ben là, je suis en équilibre. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, comme j'ai dit tout à l'heure. Et je vous dis à très bientôt, les Dédés.